Bonjour à tous les amis et bonjour à tous les Mario et c'est à tous les amis et bonjour à tous les et voilà, voilà. Bon, ah, voilà tous hein. si euh... ah oui, voilà. si une... et bonjour et ah vous faire et et les faire voilà, un monde, au moins un monde et genre ai... ouais. faire... <coughs> voilà je peux faire ça attends euh, euh d'accord parce que je dis je dis cool non ça marche pas oh, si ça marche très points euh... avec mes propres avec mes propres designs que ça change quelque chose et euh, j'ai fait une vidéo sur le de, de Mario bros DS en plus j'ai mis en description le euh, hein, pour que vous testiez également hein, pour que vous testiez voilà. bon en vrai c'est euh, pour que vous si je le perdais dans mon ordinateur et tout au cas où si je l'ai passé par erreur et pour bon, ben voilà je ne peux pas le deuxième niveau terminé. Hop, deuxième Premier niveau terminé. Ah, je suis vas-y faire. En beaucoup plus de vidéos que d'habitude, donc euh, voilà. Oh là C'est pas ça que je voulais faire, mais bon. hop là, hop, hop, hop, hop, hop, hop là. vidéo en ce moment et puis ouais. on va dommage vous le skip là et... des bon bon c'est fini une vidéo comme ça c'est veut dire pas de pour plaisir tu vois. après je comprends être... rien non on recommencerait par un fichier comme, comme ça les mondes sont déjà débloqué et puis voilà et oui et moi je prends ça alors que j'ai perdu la fleur les gens j'aurais des filles c'est pas plus intelligent je saute pas dans mais... le Ah bah ben non C'est pas plutôt, plutôt intelligent il peut la faire euh, de feu. C'est important donc... J'aurais dû être récupéré là. J'ai cru que j'avais trouvé dans le vieux mais non. Allez voilà, on, on a récupéré la flamme. Euh. Ah oui, on peut jouer avec Puggy avec un tricot. Voilà, on peut jouer le avec un petit code. non Ah, hein? mmh. mmh. pour faire on un peu du sang aussi. C'est bien ce que je viens de là. Ah oh, oui, j'adore, en plus avoir son TS parce qu'on peut faire ça non pas ça non, on peut voir plein enfin, on peut voir deux objets c'est les mêmes objets mais il n'y a pas beaucoup de il n'y a pas beaucoup de il y a pas beaucoup d'objets pas beaucoup d'objets dans le jeu il y en a que je reconnais mais voilà, il y a autant que dans le premier Mario Bros. A part que là, ils ont rajouté la carapace. C'est lourd, hein. il n'y a rien d'autre quoi, je veux dire. Voilà, on peut <rire> ah, Par contre, je change rapidement. Moi, je suis joué à ce genre de jeu. C'est Mario Bros. Hein. j'ai joué. plus voilà. mettre ma souris hein. voilà. ah, s'il y avait mon droid tu vois voilà donc on pourra sans regarder la partie donc euh, oui je fais tous les niveaux, les niveaux. et 100 sans... avec mais on va refaire le monde mais créé par moi -même. Avec mes propres ennemis, mon. Attends. Mais je crois que je peux juste faire ça. Voilà. Mon propre niveau. Alors, mon propre ennemi, mon propre terrain, mes propres pièges. Du coup je refais. Mmh. Du coup je refais mes niveaux. Là, je vais le faire aujourd'hui une vidéo sur Mario Voilà. Un gameplay sur Mario Bros. voilà on suis suivre la dette. c'est pas sûr que je peux faire je peux aussi faire le premier mario bros le troisième mario world aussi je peux tous les émuler sauf hein. euh, euh, la version wii la version wii U, la version euh, switch là ça va être un peu plus chaud de, de, de les émuler la version ds que je peux euh, quand même évoluer les jeux DS On a toujours de part grandir avec la DS moi bon, par exemple j'ai grandi avec une bon, partie de ma tu me rends pas je... la partie de ma partie j'ai grandi avec la DS après ensuite j'ai grandi avec la Wii ensuite je grandis avec mon pc alors, Après, je termine la croissance avec mon PC. du coup Non, mais franchement, ben, la chronologie, moi, je commencé à grandir avec la DS. Parce que quand, quand je suis né, la DS était déjà créée. Voilà. Hein. Ce jeu est sorti en 2004. Euh, 2005. La DS est sorti en 2003-2004 ouais je crois que c'est ça, 2003, 2004, 2002 ah non peut-être pas au moment que... Euh... ah non d'abord je crois que j'ai joué à la... à la, euh... à la Gamecube donc euh, premier jeu Mario que j'ai grandi c'est Mario Sunshine ah Mario oh, Sunshine, ouais, âge 2002 j'avais peut-être 10 ans hein donc 2000, 2000, 2007 ah non 2007 j'avais un an. Ouais <rire> ah, 2007 j'avais un an, n'importe quoi. Disons, ah, euh 2016. Ouais ah, 2016. Il y a un moment, y'a un moment, mais on est 2022 hein non peut-être pas peut-être pas quand j'avais 10 ans peut-être 5 ans c'est pour ça que j'ai jamais terminé ma recherche en fait non, non. je vois 5 ans oui bon après je me dis euh, en fait un fort sur c'était de en 2030 tu vas faire une vidéo sur Poppy et moi c'est quand même oh, oui, Ouais oui peut-être ouais c'est pas 2030 ouais ouais ah, à ce niveau là on va faire moins de trucs on va pas faire un truc chiant non vraiment. après les titres de Mario Bros c'est un peu différent ah tu as tu as celui là je le pas je montre pas je me, pas. Je me pas parce que j'aime bien la structure du nouveau à part pour le boss le boss je le modifierai. Je traite deux Bowser. Non, je... je sais pas. Je sais pas si je pourrais. Je sais pas si ça va crash. Oh, oh il est. Oh, je suis trop fort. Je suis trop fort. Bon, d'ailleurs. Oui, oui, je suis un en 2010 Donc là, c'est je dis, ma date de naissance. Vous pouvez savoir, on peut calculer combien j'ai aujourd'hui. Ah, mais oui, et ce sera bientôt mon anniversaire. Je vous le dis tout de suite, dans deux mois. Voilà, dans deux mois, c'est mon anniversaire. Deux mois et demi, voilà, on va dire ça, deux mois et demi, grâce à ça, pour faire savoir combien, quel âge j'ai. Ah, hein? oui que je vous dis 2006, non, 2022, vous voulez le savoir. Ne le faites pas, s'il vous plaît. <rire> je rigole, hein, c'est pas le Euh, <rire> <rire> non, je dis une date comme ça, aléatoirement, tu vois. Bon, oh, voilà, hein, on a terminé, oh, dry Skelet Bowser, n'importe quoi, dry Bowser, dry Skelet Bowser, <rire> Je ne plus parler. T'sais, je vais l'enlever le film, je vais le faire. Ouais, c'est... Donc on va tourner dans le monde, hein